Et bonsoir à la famille, toujours Général 5 étoiles. Voilà, nous disons aux jeunes de faire beaucoup attention. Parce que Mamadi Doumbouya, ce qu'on ne vous dit pas, vous savez, ils ont envoyé une délégation en Turquie dans le but de ramener le président Alpha Condé. Et comme Ouya uh, a échoué dans cette mission... De ramener le président Fakonde. Ils ont tout fait pour voir le président Erdogan. Et ils ont échoué de ce côté. Ils n'ont pas pu voir le président turc Erdogan. Avec leurs menaces à Conakry gauche droite. Du côté de la CDAO. Donc les gens les ont dit. Vous même vous avez envoyé le président Fakonde Sans passeport. Alors. Il est protégé par la convention de, de, de, voilà, de Genève. Donc, vous ne pouvez rien contre le président facondé Vous ne pouvez pas le ramener. Vous n'avez ni les moyens, ni ses relations, ni la France peut influencer sur la Turquie pour ça. Donc, comme ils ont vu qu'il ne peut pas ramener le président facondé et ils ont vu le, les vidéos du président facondé parler à ses militants, même pas dans la violence, pas à des militaires. Donc le bandit, ça les fait ils sont frustrés aujourd'hui. sont frustrés parce que le Président Fakonde a nous un militaire. Ebara Et Ebara signature Turquie, Erdogan n'est n'arragnez et même. C'est vous qui avez envoyé le Président Fakonde là-bas. Bala a volé le passeport du Président Fakonde. Ils ont pris l'ordinateur du Président Fakonde. Et ça et raccourcit moyen le jour du coup d'État. Et a fait biritongo. Maintenant, qui va vous écouter Aujourd'hui, ils sont en train de traumatiser la ville de Cancan. Un commerçant euh, euh, un, un commerçant a été arrêté. On dit non, c'est eux qui sont en train de payer les jeunes. D'abord, une manifestation, moi-même je trouve civilisée. La nuit, ils vous ont dit votre, votre, euh, leur mécontentement. Au temps du président Fakonde ici, il y a eu combien de manifestations à Cancan, des barrages en cours, des groupes électrogènes, mais on n'a pas vu de tel. Je vous ai dit, allons-y, dans le cas de l'alcool, dans le cas de dans le cas de c'est la malédiction qui est en train de vous frapper, yeah. c'est la malédiction qui est en train de vous frapper le CNRB. Vous pensez que vous pouvez traumatiser les gens Aller casser les biens des gens La manifestation la dernière fois, qu'est-ce qu'ils ont cassé La seule photo qu'ils ont brûlée, ça vous fait mal La photo du bandit La photo du narco, maman dit C'est la photo du narco qui a été brûlée. Vous avez vu quand j'ai donné l'information, ils étaient là, oh non, c'est pas vrai. Eh, non, on vous a dit, le CNRD, jusqu'au palais Mohamed 5, m'a dit, où ils rentrent pour se coucher là Nous, nous sommes informés. Donc, cas là que vous allez endormir les Guinéens. Mais je vous ai dit, allons-y seulement. Eh, nous sommes déjà vers la fin. Inch'Allah, m'a dit, Hakel mako Allah soubana wa vous êtes là en train de fatiguer les gens, traumatiser les gens. C'est ça la démocratie C'est ce que tu as promis aux gens Les Guinéens n'ont pas le droit de dire oui, ils veulent ça. On a vu autant du président Fakonde. Combien de manifestations à Cancan -Can Tout ça, ça prouve à suffisance que le président Fakonde, c'est lui, à être démocratique. Et les bandits. Tu viens en train de traumatiser un commerçant qui n'a rien à voir avec la manifestation. Ils vont arrêter pour vandaliser sa boutique. Ils vont dans, la, dans les maisons des gens. « Allez, il a quoi la bandia Mais quoi totalement Allez, il a quoi la bandia Votre brigandage là, ça va continuer ?» Des bandits de grand chemin. Vous n'avez même pas honte. Une année et demie, c'est comme ça la Guinée doit être. Écoutez, hein? je vais vous faire écouter... Euh... Morissanda, parce que, euh, au y à quelqu'un qui est américain. Amer, amer, Pourquoi eh, Morissanda, écoutez-le. Le 5 septembre 2021, écoutez, partagez. Un des dignes fils de notre pays a pris ses responsabilités. Un des dignes fils. Eh, Morissanda, eh, tato, il eh, tato. a un des dignes fils. Il elle comme toi, il t'a nommé aujourd'hui. Il m'a dit, Mourisanda. Puis, as en dit fils. Il dit. Que y en fait, a fils. un fils. Un narco, un légionnaire. fils. Il Il Il a Il Il y a un Il y a Il y a fils. Il y fils. Il y a un a fils. Il relève le défi. C'est là, c'est lui le, le, le Dim Fils. Mais un traite qu'au Dim Fils. Alté Maloya, qu'au Dim Fils. Écoutez, hein. Historique pour rectifier la conduite de la vie politique, économique et sociale de notre vaillant peuple. Que la vie. Hein <rire> Non, c'est-à-dire, c'est vieux là. C'est-à-dire, Mbra, Mbra, démagogie pro-max. Quelle vie sociale il a changé les dadis sont en prison. Des personnalités de ce pays, ils sont en prison. Quelle vie sociale, il a changé. Qu'est-ce qu'il a changé économiquement 14 000 personnes, 14 000 Guinéens à la retraite, sans recrutement. Tout ce qu'ils font ça, c'est leurs parents. 11 700 dans les mines. Vous vous flanquez nous parler d'économie, de redressement de quoi Vous pensez que la Guinée va aller comme ça Avec l'humiliation qu'on est en train d'infliger à ses responsables. Vous pensez que c'est comme ça Même Mandela. Mandela l'a pas tête pendant combien d'années Quand il est venu là, il a travaillé sa tête. Ils, ils ne se sont pas vengés des blancs en Afrique du Sud. Voilà. Donc des bandits comme ça, des vauriens, que ces responsables-là ont lavé, nettoyé des bandits, des narcos. Vous allez venir nous parler de quel changement. Écoutons-le. Éc -écoutons oui et sociale de notre voyage du 28 septembre et du 2 octobre 1958. À la tête du CNRD, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, a fixé comme objectif la refondation de l'État à travers le rassemblement de toutes les Guinéennes. C'est-à-dire des gens comme vous. Toi, tu dis que tu étais diplomate. C'est-à-dire un bandit, quelqu'un qui n'a même pas le niveau, qui n'a même pas le BEPC, un vaurien, un légionnaire, vient tuer des Guinéens, trahit son bienfaiteur. Toi, tu lui dis que non, que c'est lui qui a décidé, lui seul, de dire qu'il va construire. Et toi, tu es là en train de faire le jellybaya, d'abaya, pour soutenir Mamadi Doumbouya. Anjaouama. Anjaouama, tout. Et de tous les Guinéens sans aucune distinction, soutenu par un dialogue inclusif et permanent. C'est-à-dire, cool. attends, nous sommes dans quel monde, quoi? Nous sommes dans quel monde quoi un dialogue inclusif? Vous connaissez les leaders, la place, le rôle, le rôle de Seloudan, le rôle de Sidia, de tous ces acteurs, -là, la Guinée. -là. Mais comme vous êtes en train de faire le semblant, quand vous dites, vous parlez de dialogue. Je ne sais pas qui vous êtes en train de tromper. Mais Agnoua Matou. L'indépendance totale de la justice. Et la... regardez. L'indépendance totale de la justice. On prend un fanfaron, Charles Wright, on le nomme. Trois ministres de la justice en un temps record. Et vous avez le kilo de vous asseoir aujourd'hui. Nous parler de l'indépendance de la justice. De quelle justice Et c'est-à-dire, et... Morisanda, toi tu vivais aux états unis ici. À Washington, il Tu connais les États-Unis. C'est toi qui parles aujourd'hui que l'indépendance totale de la justice et Sabari. Même Sabari. Il faut avoir honte quand même. Ça dit, quand vous parlez, regardez la vie des Guinéens. Mourisanda, pardon, Toi, tu vivais aux États-Unis Ta famille est là. Ta famille est là. Mourisanda, ta, ta famille est aux États-Unis ici. Sabari, il s'abarit à dosé. Quand ça va se gâter là, c'est encore aux États Unis qui va venir. Passeport américain, Ibro, il tu étais ici. Il s'abarit à dosé. Allez de à la bouton quoi. On ne veut pas vous manquer de respect l'indépendance totale de la justice. La lutte contre les crimes économiques et financiers. La construction d'infrastructures nécessaires au développement harmonieux. <rire> non, pour nous c'est la malédiction hein. Wallah c'est la malédiction C'est le mois Saint de Ramadan Prions le bon Dieu, qu'Allah nous aide Sinon, le pays là est foutu C'est-à-dire des gens comme ça Transition, quoi le développement <rire> Des infrastructures Mamadi a signé quel contrat Tout, c'est le projet du président Fakonde Vous êtes là, je ne sais pas qui vous allez tromper quoi. Qui vous allez tromper et à la haïti, ça m'a dit, il y a un peu de temps. Il y a un peu de Dans la démagogie Pro Max, il y a un peu de temps. Il y ...nécessaire au développement harmonieux de notre cher pays. ces nobles objectifs ont été fixés en toute indépendance par le chef de l'État et le CNRD. Eh Allah, eh Allah. s'inspirant de l'histoire de notre pays, eh <rire> Allah,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 bilatéraux et multilatéraux au niveau sous-régional, régional et international qui, unanimement, Écoute. apportent leur soutien à la transition guinéenne. En dépit de la... Vous avez écouté la partie. Lui-même, il dit, les partenaires, qu'ils accompagnent tous la transition guinéenne. Mais écoutez encore ce qu'il va venir dire. Lui-même, il se contredit. Hein. Nous, on n'a pas besoin de parler. Hein. Écoutez, hein. Écoutez. De ces étapes claires et sans embâche, le chef de l'État, à chaque occasion, martèle que non seulement ses engagements seront respectés, mais que ni lui, ni aucun responsable de la transition ne seront candidats aux prochaines élections. Rarissimes sont des exemples de ce type en politique africaine. C'est donc, avec surprise, Uh -huh. Que nous avons découvert sur le site de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée uh -huh. un compte à rebours vers la fin de la transition en Guinée. Je voudrais dire. Vous-même, vous dites que, en accord avec la CDAO, et les États-Unis disent qu'ils accompagnent la CDAO dans tout ce que vous allez entreprendre avec la CDAO. Qu'on a, à vous, à votre grande surprise, vous avez dit deux ans. Si vous, vous avez oublié, il faut qu'il y ait des arbitres. La CDAO, la communauté internationale, ceux-ci sont des arbitres. L'arbitre a une montre. Le match ne se joue pas s'il si n'y a pas d'horloge. Le match ne se joue pas s'il si n'y a pas d'horloge. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis vous êtes des petites personnes. La communauté internationale, ils sont témoins. Il y a des arbitres. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Mourisanda. Ça ne sert à rien de venir vous taper la Josobaya, Bayar. Fano Qu'est-ce que vous pouvez, toi-même, ta famille est là, tu étais ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez dire devant les États-Unis En un clin d'œil, s'ils veulent tout de suite dégager votre bandit, ils vont le faire. C'est comme si le chat vient, je ne sais pas, rugir devant eh, eh, eh, le lion ou quoi. Moukela, Rien. Rien du tout. S'ils sont prêts aujourd'hui à mettre la pression sur vous, c'est fini pour vous. Vous allez vous, vous, vous vanter parce que nous, on vous a montré ça. Parce qu'on dit que oui, il y a la pression sur vous. Des petites personnes, vous êtes allergiques. Un gouvernement de Facebook. Parce que oui, c'est nous qui vous commandons aujourd'hui. C'est nous qui vous commandons. Vous êtes allergiques à tout. Vous avez vu quel match de football Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'horloge. Vous êtes là à raconter. Écoutez, écoutez le reste. Je voudrais dire mmh. clairement... Mmh. Autant les États-Unis d'Amérique sont le maître des horloges pour les activités décidées par le gouvernement américain, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées. <rire> et il dit perdu l'américain, c'est bien là. Et il dit perdu là. La... Yo, Matou, ils vont te mettre sur la liste. Transition, bravo, et tout, tout à la Guinée. Et on va à Kiev. Et tu vas répondre, tes voyages là, aller chercher les jeunes, combien d'argent ils ont donné. Ton ministère, grâce au président Fakonde, ministère des affaires étrangères, ici Nidia Minobi, Altesla Alanya, Alteslan Alagne, bravo Alanyen, Alteslan Alanyen. le gouvernement Guinée. Ce compte à rebours donne l'image d'un surveillant de classe veillant sur des élèves en examen. Ce qui est évidemment inacceptable pour un pays Jaloux de sa souveraineté, de son indépendance, comme la République de Guinée. C'est pourquoi je voudrais porter à la connaissance de nos compatriotes qu'après avoir échangé avec les hauts responsables de l'ambassade des États-Unis hein. d'Amérique en Guinée, j'ai été rassuré Écoutez. que ce compte à rebours n'avait aucunement la prétention de mettre une pression quelconque sur les autorités de notre pays. J'ai dit hein. <coughs> Eh non, M. Morissana, c'est un comédien. Il se contredit lui-même. Il se contredit. Il vient d'abord, il tape la poitrine. Si toi, si vraiment que toi, tu avais parlé avec les responsables de l'ambassade des États-Unis, est-ce que tu avais besoin de venir faire ce commentaire de publicité, de, de, de, de, de tapage inutile Est-ce que vraiment, si ce monsieur était un intellectuel, il avait contacté les gens de l'ambassade, les demandé des questions est-ce qu'il avait besoin de sortir encore parler, faire l'arrogance pour dire nous, nous sommes jaloux de notre souveraineté, personne ne nanani nanana. Et tu viens encore t'asseoir, que tu es allé là-bas, tu les as parlé. Est-ce que vous avez compris? Non, vous-même, son petit discours là, vous avez compris quoi dedans? Ce n'est pas du bruit seulement. Ce n'est pas du bruit. Je vous ai dit, continuez votre bruit. Vous n'allez m'braugner non. C'est la classe politique ou des Guinéens qui sont en train de rêver. La solution pour Mamadi, c'est de taper sur Mamadi. De la manière dont le bandit est venu, c'est comme ça qu'on doit taper sur le bandit pour partir. Morissanda, si vraiment il y a la paix en Guinée, ta famille est aux états unis ici. Il faut les faire entrer. Ta famille est ici. Il faut prendre ta famille, tu vas aller. Si ça va, si tout va bien en Guinée actuellement, ta famille est ici à Maryland, il faut prendre ta famille, tu les envoies en Guinée. Là, on saura vraiment que tout va bien. Là, on saura que tout va bien. La dernière fois, il y avait conférence à DC. J'étais là-bas, ta fille était là-bas. Elle représente euh, le projet que tu défendais ici. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Donc, Isabari, si vraiment, si tout va bien en Guinée, prends toute ta famille, déménage en Guinée. Mais toi-même, tu sais qu'après la transition, ce qui va se passer, à Mamadi Kalumna, boum, vous serez les premiers à fuir, aller à l'ambassade des États-Unis. Il est Mourissanda. Mamadi Kalumna, boum, tu vas fuir pour aller à l'ambassade des États-Unis, aller te réfugier là-bas. Tu parles de, de l'ambassade là aujourd'hui. Mais quand ils vont taper sur Mamadi, toi, tu vas être le premier, Mourisanda, à aller là-bas. Parce que tu ne vas pas affronter la justice guinéenne. De la manière dont les docteurs Kassori. Ils pouvaient aller à l'ambassade des États-Unis, les Damaro, mais ils ne se reprochaient de rien. Ce sont des Guinéens. Vous êtes en train de les humilier, vous parlez de l'indépendance de la justice. On va voir. Il faut qu'on te juge aussi, te blanchir avant de venir aux États-Unis. Tu ne vas pas fuir pour aller à l'ambassade des États-Unis. Nous allons prévenir l'ambassade des États-Unis parce que c'est vous qui encouragez les dérives de ces bandits-là. Toi, tu dis que non. Et les États-Unis, tu as parlé avec eux et tu viens humilier, tu viens parler ici des menaces. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire devant les Américains Hein Donc, on sait vraiment de n'importe quoi. Je vous ai dit, les gens de Cancan, allez le préparer, allez le préparer. Mamadi et son clan, c'est des gens. Ils n'aiment pas l'humiliation. Ils n'aiment pas l'humiliation. Lui-même, il voulait rentrer, il voulait rentrer dans la ville. Ils ont compris, oui, la tension. Le gouverneur a demandé aux ressortissants de Cancan de, de lui rencontrer. Les gens ont boudé. Et depuis vous êtes arrivés, à part la souffrance sur les gens, Troya, Troya, Troya, Troya, Abara Moulbo, vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Et c'est ça la vérité. Vous ne pouvez rien apporter, rien du tout à part démagogie, l'arrogance. Hein? Non, non, non. Soumaï, ça. on va le. Moi, je... nous, on n'est pas pressé. Le jour qu'il va mes bras sur Mamadi, boup. Mamadi est déjà cuit. Moi, je vous ai dit, tous les ingrédients sont là pour le renverser. Tous les ingrédients. Il suffit que notre armée, l'armée républicaine, se réveille. C'est tout, hein? Il faut qu'ils décident entre eux. Un bandit va venir en train d'humilier l'armée, en train d'humilier nos, nos élites. L'arrogance, Cancan seulement, les gens sont sortis la nuit. À l'époque, au temps du président Fakone ici, il y a eu combien de manifestations pour l'électricité Les enfants sortent la nuit. Ce qu'ils ont brûlé, c'est la photo du bandit. Ça le fait mal, ça les dérange. Que ouais, il vient de Cancan. Il a fait quoi pour Cancan Président Fakoné Kamikay Kankan, il m'a dit Akatrake. Je me leader politique, je me c'est dit que c'est Mon dit Le 5 septembre, force spéciale Denilou. Kouyati Le cabinet Emini, Kabine Le cabinet Souma est Abral Le Cambre Baya. venu. Le Cambré est venu. Il Donc, euh, la famille, c'est ça. Franchement, les gens de Cancan, ils vivent dans la peur, dans la terreur. Je Alluciné tes bébés, mon lieu bon Même aujourd'hui, pour aller faire Nafla aujourd'hui. au Alma Il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir aujourd'hui. Aller prier à la mosquée. À cause de vous. Les enfants sont sortis à, à Kankan. Ils n'ont rien détruit. La seule chose qu'ils ont brûlé, c'est la photo du bandit. Parce que tu les as promis le courant de 18h à 6h du matin. Et qu'au moins l'heure courant de 6 heures, de, de 18 h à 2 h du matin, qu'ils préfèrent cela, d'ici la fin de l'heure centrale. Vous êtes venus, vous n'avez pas pu terminer. Hein Elle dit, moi, vous Donc, quand vous avez vu, Charles Wright était là-bas, il ne vous a pas dit, il vous a pas dit, qu'il n'y a la dernière, alors qu'il est présent, il faut la dernière C'est toi, qu'elle a dit. elle et en ils étaient en Turquie, négociés, pour faire entrer le président Fakonde, je vous dis, Morissanda, il n'a pas dit ça aux gens de, Il a tout fait, tourner, tourner. La seule personne qu'il a vu, c'est le ministre des Affaires étrangères turc. Et même, combien de temps même. Le monsieur est tellement chargé, eux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Même, même, même cinq minutes, bref, bref, alma Almaké. Ce qu'il a montré seulement, c'est les vidéos du président Fakonde quand il a parlé avec ses militants. Comme ils ont compris que ils n'ont pas eu gain de grosses pour ramener le président Fakonde. Ils, ils ne dorment plus maintenant. C'est pourquoi ils vont maintenant, dans les fièvres du RPG, les traumatiser. Mais ce que les gens oublient, les jeunes qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pourtant ce sont les premiers soutiens du CNRD à Cancan. Quand je dis c'est la malédiction, Mamadou Koukeni, Maloyali et Danka, tous ceux qui le soutiennent, ils se retournent contre eux. Les jeunes que dont j'ai montré les photos, attendez, je vais montrer un même. Sa photo tout de suite, vous allez comprendre. Tous ces jeunes, tous ces jeunes, ils étaient les premiers soutiens du Mamadi. Mamadi, Allah Hake Hakel Hake. Allah Subhanahu wa ola Wala Voilà. Voici le jeune qui est là, l'un des chefs de quartier. Aujourd'hui, arrêté. l'un des chefs de quartier. Pourtant, un grand soutien de Mamadi Doumbouya. Les 900 millions dont on vous parlait un moment là. De soutien, là, un de Mamadi. Voici des gens qui étaient dedans. Avec les petits, les blogueurs, insultologues, là. Donc, ils se sont bouffés les, 5, les, les 900 millions. Mamadi n'a pas eu de soutien. Et la ville de Kanka est déterminée. Donc, lui, il a été arrêté. Pourtant, c'est un ancien, un pro-RPG. Mais quand il y a eu le coup d'État, ils ont tous soutenu Mamadi. Attendez, le deuxième, je vais vous montrer. Il y a un hacker. Hacker, hacker. Hakel et Mamadilakoué. cité ben. Voilà. À cause, de, à cause de cette photo. À cause de cette photo, ils sont en train d'arrêter les gens. Je vous dis, cette photo. Juste simple papier. Ils sont en train de traumatiser la population de Kankan. Plus de 50 pick-up. Plus de 50 pick-up. À cause de cette photo-là. C'est pas pour quelque chose. de... C'est à cause de la photo-là. Poro. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. C'était. Le jour qu'ils ont brûlé la photo. Je cherche la photo du du jeune. Je cherche la photo du jeune. Euh, qu'ils avaient arrêté là. Une minute la famille. Euh, trop de photos ici. C'est trop de photos. Donc... Euh, vous savez, le général. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est les lesquels là. Voilà. Voilà. La photo du jeune qu'ils ont arrêté ici, là. Ça, cette photo là. C'est de cette photo que je parle. Ce sont des gens... Minute, vous Minute, vous donc, c'est la photo du jeune, c'est les mêmes qui ont été à Conakry, voir le premier ministre, ils les ont donné de l'argent. Maintenant, ils ont compris que c'était des anarqueurs. Pourtant, ils étaient dans le RPG au départ. Maman dit Mara le soutient il là soutien, Tous ceux qui te demandent de l'argent là, Altifa. Aujourd'hui, c'est des mêmes Il y a certains jeunes escrocs aussi qui sont avec les militaires pour aller indexer le domicile des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la manifestation des règlements de compte. Il y a un commerçant aujourd'hui qui n'a rien à voir dans ça. Un commerçant qu'on allait arrêter. Presque, ils vont tout voler dans sa boutique. Donc, quelque temps, il faut que vous vous Sinon, toutes les personnes que vous êtes en train d'arrêter aujourd'hui, au départ, ils étaient avec vous. Les chefs de quartier que vous avez enlevés, tous ces gens-là, ils étaient avec vous. M'brafoua l'unionne. Danka, Danka, hake. Hake le ourikal latin. Waloi, oh hake le Eh? Namori qui vous a aidé, vous n'avez pas laissé Namori. Alia, vous n'avez pas laissé Alia. Les petits Diané, les Kouyati, tous ces jeunes-là, vous les avez émimés. Même l'autre-là, vous venez de le libérer tout récemment. Monsieur Sacrifice Lyon Bangoura, c'est maintenant qu'on vient de le libérer. La dernière fois, père euh, au président de Alpula, elle -San a sans loi. Vous l'avez entendu parler. C'est maintenant qu'on vient de le libérer. C'est-à-dire, Mamadi, il se retourne contre tous ceux qui l'ont fait du bien. A commencer par le président Fakonde. hake. Hake, braklamola. Parce que c'est un malfaiteur. Allez, récalocou, djouke, l'ali. Mamadi, tu n'as rien à Hein? À cause de fou. papier, papier, dirankoson. Tu es en train de fatiguer les gens dans la ville. Toi, ta faute. Toi, tu es qui? Tu es qui, Mamadi? Que, que toi, ta photo, on ne brûle pas. Vous, êtes venus, hein? Vous avez détruit les photos du Président Fakonde. Moi, c'est ma commande. Fouille, fouille. Les forces spéciales, c'est grâce au Président Fakonde. Toi, tu as utilisé cette force contre le Président Fakonde. Il y a la Côte d'Ankane-Molko, que c'est toi le plus béni. Les forces spéciales, ça a été créé pour lutter contre le terrorisme. Toi, on t'a pris, on t'a mis à la tête. Toi, tu utilises cette force pour venir détruire le pouvoir de ton bienfaiteur eko no. danka le mol koko kakileko ko toi tu es béni que le bon samane kambe maintenant modula hein ala le pouvoir d'ila non ala ko ko choisirait le meilleur d'entre vous ala franco ala subhanahu wa taala ko si un peuple un grand c'est-à-dire aye masadalma comme en 2010 tout le monde a prié monka doouke ko la ma masadila ma sa mi yekini kenena e preserva konde doli rata flaka isla na ko il a peur il peut pas arrêter sidia il peut pas arrêter le le présent celle mais au Bête ou le président connaît et sa peur, c'était pour la quiétude. Mais il n'a même pas compté sur ses arrestations. Il a travaillé. Procès quoi, quoi. Il a travaillé. Quand l'État est là, soit petit est là. La route nationale, le financement tout trouvé, les projets interconnexion, toutes les préfectures de la Guinée, les bâtiments jaunes, euh, euh, jaunes l'administration, les réformes, guichet unique, fibre antique. Tout ce qui est biométrique le porte. Ça dit ça ne finit même pas. Simandou, révision des contrats miniers. On parle de 15 milliards si les bandits viennent se flanquer. Qu'est-ce qu'ils ont apporté Ils ont fait 16 milliards, 17 milliards des bandits démagogis sur démagogie. On m'a dit tu n'as rien vu d'abord. Après, après le mois de Ramadan, tu vas sentir le peuple de Guinée. M'a dit, tu vas sentir les Guinéens. Hé, hey, moi fait. C'est ce que tu ne veux pas entendre. C'est ce que tu ne veux pas entendre. C'est quand ils vont mettre le feu sur toi, là, tu vas comprendre. C'est quand ils vont mettre le feu derrière toi, tu vas bien comprendre. Que déjà, moi, fait. les gens, c'est du semblant. Moi, tiens, les gens ont faim aujourd'hui, mamadi. Même ceux qui communiquent, ils ont faim. Horon les baradoya, mamadi. Horon baradoya. Sinon, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu es un malfaiteur, tu es un bandit, tu es un criminel, et tu sais, l'affaire de drogue, aujourd'hui, la Guinée est devenue premier. Revendeur de cocaïne à travers le monde. Donc, euh, merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci d'avoir suivi. Le combat continue. La jeunesse de Cancan. Nous vous disons chapeau. Bravo. Oui, le bandit. Vous avez montré. Qualité de fait. C'est tout ce qui lui fait mal aujourd'hui. Vous avez brûlé sa photo. Et il veut venir là-bas. Il n'y a pas de soutien. Ils ont donné des millions, des milliards des véhicules. Ça ne tient pas. Bravo. Ante Djanfante souteni la. Ante Nyangbo souteni la. Voilà. Maman dit, Nyangbo l'idée. Di, nyangbo. Il te faut Nyangbo li di. Personne n'a voté pour toi. Et coquille Fanka. Et, et, tu vois le président Fakonde. Ka Fanka a créé qu'il est à qui Inch'Allah, Fanka a créé le la labina. Inch'Allah, Fanka a créé le job. Et ki Ikum, e, à dit, y présent le facon et taille. que c'est pas de à ce c'est que non, il la a pas Mais moi, mignala fini. dire, dire, Merci dire, je Merci mon frère Doussoumori, merci à vous. Merci à tout le monde, Mohamed Yannick Konaté. Ma soeur Nadia, merci à vous. Bon mois de ramadan, Nadia. Mohamed Ba, merci à vous. Merci à mon frère Kouivogi. Voilà, merci à Sénisila. Merci à Ali Bangoura. Sekouba Kondé, merci à vous. Merci à Patrick Kalo. On est ensemble. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Le combat continue. À bas les poutistes, à bas les narcos. Via Obraban, Nafia Obraban, la guinée long Mamadi, Atecebi. Il est en train de traumatiser. Moi, je vous ai dit une chose, mais vous n'avez pas compris. Tous ceux qui appellent à des manifestations contre ces poutistes, appellent sur l'étendue du territoire. Vous avez vu, ils ont envoyé 50 pick-up. Je vous dis qu'ils n'ont pas d'équipement. Quand vous appelez, quand vous lancez l'appel sur l'étendue du territoire, ils seront débordés. Je vous ai déjà dit. Et ça va être facile pour faire partie de ce bandit. Mais chaque fois que vous dites le grand Conakry, on prend des pick-ups à l'intérieur du pays. Vous avez vu pour aller à Cancan, ils ont envoyé 50 pick-ups. C'est ce que je vous ai dit. Ils prennent dans les villes, Mamou, aux alentours. Je vous ai dit, ils ne peuvent pas. C'est parce qu'on n'est pas soudés. Et c'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai déjà tout dit. N'appelez plus des manifestations seulement que Conakry. Appelez. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Appelez sur l'étendue du territoire. Et vous allez voir le résultat. Les gens vont sortir. Même s'ils veulent n'ont boucler boucler Conakry, si l'intérieur si du pays sort, c'est déjà fini. Ça suffit largement. Mais tant que vous dites Conakry, ils prennent la amérie de Mamou, de Kindia, de, de Bokebofa, de Dubreka, pour venir à Conakry. Mais lorsque vous allez dire sur l'étendue du territoire, vous allez voir le résultat. Je vous dis, l'armée est fatiguée. Les gens font le semblant. Mais il faut le soulèvement. C'est le pouvoir du peuple. Et quand le peuple se lève, c'est fini pour le bandit. Il vous l'a dit dans son interview avec Alain Foucault. Il dit s'il a peur de quelque chose, c'est de la révolte populaire. Donc lui-même, il sait aujourd'hui que le peuple, il est incompétent. Il n'a pas pu rendre le peuple de Guinée heureux. Qu'au temps du président Fakonde, le sac de riz, le nombre d'emplois, la sécurité. Et le, le respect, l'ordre dans l'armée. La, dans Donc, c'est le désordre total. Mamadi, s'il si est à noter, c'est zéro. La note de Mamadi est zéro. Et même si, si on pouvait mettre moins zéro même, c'est encore plus bon. Parce que Mamadi est égal à la négation. Voilà. Donc, merci à tout le monde.